Maintenant, simplement, quand vous lisez le titre de l'intitulé du cours de la séance « Mouvement conduit, mouvement lancé », simplement leur nom est très clair. Le mouvement conduit, celui qu'on dirige de son point de départ à son point d'arrivée, le mouvement lancé, qu'on lance et qu'on laisse vivre. D'accord Ça, c'est une base. Maintenant, on va explorer aussi les avantages que présentent les mouvements conduits et les mouvements lancés. Déjà, ils apportent une, de la vie dans votre cours parce que vous, si vous parlez d'un ton monocorde, vous lassez votre auditoire. Si vous dansez avec une énergie absolument linéaire, que cette énergie soit extrêmement élevée ou très faible avec des mouvements très, très, très calmes, de toute façon, si c'est toujours pareil, vos élèves vont se lasser à les danser et vos spectateurs se lasseront à regarder. Donc Simplement conduit, lancer plus celui que vous avez vu avec Janine Lorca, les mouvements complets, continu, arrondis, vous offre trois dynamismes déjà qui sont à combiner différemment et vous apporte du vivant dans votre cours.